ou de mouton à la théâtre, ou de mouton à l'émission, Na tu as repassé une société. Non, mais de Et la Sonia Pembe, Yoka la M. Soretti, ingénieur Matola, et ça n'a Let me dola, the dollar Rosine Ebola, Mamana, Rosel, Ville, Parville Clea, Wanda, Love parisien les Français, à Français, terre de chinois qui Na sana posa di a colia, nu rite preferé. Na so coia, amor colia, a colia, a colia di. Ashi ca ta gherì tancia, o livita le fumu mon bau. Na colia, a colia, a colia. Baganga na Canada Kakayode mutu nous allons manifester la joie publiquement. Très bien. DJ, merci beaucoup. Togoyamba Baro avec gentillesse, amour, joie et ovation. Pourquoi les ovations Tant que Kota, Pour manifester la joie. ne à l'honneur ce soir. Alors Bakonzi à honneur. Les rois Joël. Ainsi que sa chère épouse, reine mère, Joyce Malika, ils sont là. D'un moment à l'autre, ils vont prendre possession. Je tiens ici à vous signaler que les maris et les jumeaux, sur ce, nous allons très respectueusement demander à tous les jumeaux qui sont ici, les jumeaux vont entrer avec les et on a dit ça maintenant sous bois ça ben analyse ça analyse bien Veit calu un de le bon la et Va la la tu. la. Mes chambres dorlour, notre fenêtre voilà maman a vouloir venir partout Leia and the long pouca c'est tête de la tête de la tête de la tête de la tête de la tête Sa chère et belle dame épouse officiellement, madame Jones. dire beaucoup tous avec une place respective. faire on cabinet c'est bébé, papa la soigne de Nous sommes africains Nous sommes bantous. Chez nous les mariages représentent Grand et beaucoup de choses Ce soir Nous fêtons deux personnes qui se sont dit oui Ce soir nous fêtons deux familles Qui ont réussi à accorder leurs violent Ce soir nous fêtons la réussite d'une histoire d'amour Ce soir nous fêtons deux vainqueurs Ce soir nous fêtons cette famille qui va nous fêtons un clan qui va voir les taureaux. Alors, le programme de la soirée se présente de la manière suivante. Nous allons commencer avec la prière. Donc, les premiers points, le point A, c'était l'entrée des mariés qui vient de se faire ici. Ils sont avec le point B c'est la prière C'est un couple croyant, un couple de chrétiens Nous allons recommander Cette soirée entre les mains du Très Haut Par la même occasion Nous allons faire d'une pierre d'égout. Recommander la soirée entre les mains du Très Haut Aussi recommander Ces jeunes couples qui viennent de voir les jours L'avenir, les devenir, la suite L'histoire de ces couples Doit être recommandé Entre les mains de Dieu après la prière, nous présentons les messieurs et les femmes. Pour Juste après la présentation, les mariés vont faire une expression d'amour. Oui. et les pasteurs Francis, s'ils sont avec nous, bah ensemble pour la soirée, et pour Libala oyo. Nous allons tous nous mettre debout, baisser nos têtes et recommander ces moments entre les mains du Très-Haut. Si le Révérend Pasteur Patience et le Révérend Pasteur Francis sont là, à que Miko Libala Tout Seigneur tout honneur Soirée au Abandonabiso. Soirée à l'occasion na Malika. Comme ça, nous na les Pour prière et pas l'honneur te rendu, toi qui es le vrai Dieu. car nous savons que chaque chose qui commence avec toi finit toujours par réussir nous te croyons parce que nous savons que ce mariage les connaissances sont réunis en ce lieu pour honorer ceux que toi tu as honoré voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Seigneur, encore une fois, merci pour toutes les bonnes choses que tu as fait pour nos jeunes couples et aussi tu continues à les faire comme tu l'as bien fait. Voici tout le monde croyait au oh Dieu de gloire que cette soirée ça peut-être perturbé et par ta grâce nous voici réunis en bonté car ce qui voulait perturber, cette soirée a été écarté du milieu de nous. Nous te demandons maintenant, Seigneur, après que ce couple t'ait honoré, nous te demandons, toi qui donnes toutes choses, Seigneur, toi qui connais la fin de chaque chose avant que son commencement. Nous te prions de bien vouloir bénir ces couples. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions que tu as prévues pour eux. Voulons que dans ce couple éternel, Dieu que les enfants viennent. Nous voulons que Seigneur, tu as été avec nous depuis la journée jusqu'à ce temps. Laisse que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au pasteur qui avec une puissante prière, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons commencer avec les grands messieurs de la soirée. Quand on Papa Moubali, Bala, Motomakasi, Moubali Kitoko, Moubali Yama Longa. côté les mains. Biso, et l'on trouve au la makasize ali, nous allons faire des ovations. Les acclamations, mama, n'a pas officiellement. Tobeta, milolo, yasogi Sogi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous invitons Monsieur Joël Mbouy Kabuya à Télémi, tout bétenié ma casse. Il est là, c'est lui le puissant homme de la soirée. Il est à du Il est à l'honneur ce soir. Il mérite les honneurs venant de nous. Il mérite nos acclamations. Il mérite les ovations. Il mérite l'élévation ce soir parce qu'il a fait un grand pas. Le monsieur que vous voyez de son vrai nom, il s'appelle Mbouyi Kabouya Joël Paradis. Joël Paradis que vous voyez, il est né le 26 février. En plus, ça va un plus à c'est un monsieur suffisamment instruit et outillé. Il a fait ses études primaires à l'école écodé. à Ensuite, il a poursuivi ses études humanitaires au collège Prosperine. Il a arrêté là comme un grand monsieur, un monsieur visionnaire, un monsieur ambitieux. Il a continué ses études universitaires jusqu'à décrocher le diplômes des licences. Ce que vous voyez, il est licencié en communication des organisations à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et Communication. Moi, à solo. Tellement intelligent et brillant, sans plus tarder, il a commencé son parcours professionnel comme attaché de presse à l'univers groupe, la grande chaîne de la place, où il a fait ses preuves comme un bon communicologue. Il a travaillé comme attaché de presse, il a évolué là-bas, il a réussi à gagner la confiance des partenaires et clients, ainsi qu'aider son employeur. Actuellement, le grand monsieur que vous voyez, il est agent des communications, spécialisé dans des panneaux chez sûr. -sure. Si vous observez les publicités qu'on affiche partout à Kinshasa et dans la République, les publicités qui parlent des sûr, -sure. vous allez voir au service et à banque. vous allez remarquer Donc c'est un grand monsieur de la République qui mérite nos autres. ses préférences. Le monsieur, quand dans ses heures perdues, quand il n'a rien à faire, il préfère jouer au PlayStation. Je pense que mania Malika, il faut y qu'on a déjà ouvert la Play pour tant à et Pourquoi noir et blanc la Rosan à moi Si que pour garder dans nous, la raison la couleur, là les points com. Le grand monsieur que vous voyez, il est fils de papa Kabouya Chambouyi. Est-ce que papa est avec nous ici? Papa <t> Kabouya Chambouilly, sur Azali Nabisso, à Salissine de <t> même, ici <'in> qu'Azali, il faut prendre réel. Ma clara, vous êtes tous à vous, là. Oh, Comme je disais, il est le fils de papa Kabouya Chamboui et de Maman Vikichela, Mouamboui, qui nous a précédés il y a cela une année. Alors, pour honorer la mémoire de notre maman, je nous invite tous toutes les mi et nous allons observer une minute de silence à l'honneur de notre maman. Une minute de silence, s'il vous plaît. Si. nous pouvons regagner nos places. Cet enfant et il est Jimo. Vous avez observé tout à l'heure quand il entrait, Bandaiko m'accompagnait à accompagner ba Jimo. On a manifesté spécifiquement le langage d'ambassade qui baya Mokili. Est-ce que son frère Jimo est là? L'autre Jimo paralysé à Kazaliwana? Alors, par la même occasion, nous demandons à tous les jumeaux et jumelles qui sont ici, au Tobé Télémy, pour nous faire des choses. Nous avons dit que nous avons dit que a avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Dame à ses côtés. La grande dame, la maman Mokondi, l'angouli, la puissante dame de la soirée, c'est madame Joséphine. Sous nos applaudissements, maman <rire> la joie manifestée cette femme ah bon? bois d'ébène jolie, belle femme de distinction et de détermination femme de vision et de bravoure la femme africaine demoiselle d'hier aujourd'hui officiellement mariée Mm. De souverainement elle s'appelle Mania Zimba Jocéline. Souffre que ce coup de naïe, Roubandaboube, Jocelyne Mboui. Mm. Mm. Mm. Jocelyne mm. à Bali, Jocéline, a commis moi à Messie Joël Mboui. Oh oui. Alors j'ai parlé de coïncidence. J comme Joël, J. comme Jocelyne. Oh. Oh. J carré dorénavant. Premier point commun. Aïe, et pour moi.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 à Salibongo Humanité Naye, à l'institut Nakiyinga, une école bien connue, de par sa formation et la discipline qui est observée là-bas. Que... Juste après son diplôme d'État, à une connaissance Naye, la formation professionnelle, Oyo. Plus nous avons avancé la fête, plus nous avons de Bagage intellectuel! Cette formation ou ces formations, les, les Oyo, elle est connue de par son savoir comme chroniqueuse, youtubeuse, analyste culturelle. Elle est très proche et bien aimée par les artistes musicien, comédiens de la place. Ah, voilà pourquoi si vous observez, il y a plein, plein de caméras, parce que ça va bah, nous connaître à Moussala, bah, nous allons accompagner. De l'autre côté, il y a une table où nous allons retrouver les artistes connus de la place, pour que Bazali, bah, partenaire de bah, bah, ma, la nous fêter. Donc, Bazali, heureux, il va accompagner maman Malamoyo. Cette femme que vous voyez, elle aime bien écouter et consommer la musique des reggae à Missy. Ce qui bon, canto Mingi. a Comme tout le qui se respecte. Elle aime bien raffouler Limondo elle est tout moment qui se respecte. Les mar, ainsi que sa chère épouse, ils sont tous chrétiens. Basi, y a ma déli, pesa bango y a ma bon déli, basa na libala, y a ma bon déli. Très bien, alors le monsieur, je reviens sur lui, il aime bien aussi consommer la musique chrétienne. Son artiste préféré, c'est le pasteur à Tom's. et de l'autre côté, Marie mari sans Donc, fanatique prononcé de l'artiste Fali Poupa. Mais c'est Joël que vous voyez ce qui est un peu plus important, c'est que je suis un peu plus pour son plaisir. Les maris et la femme ont un choix de la couleur manquante. Ils ont un et blanc. Noir et blanc, ils ont un corbeau. Vous allez observer que vous décore ma chaise dans ma couleur blanche. Et ça, c'est pour la honneur à ma Alors, je m'étais posé des questions pourquoi la couleur noire Pourquoi la couleur blanche Couleur noire parce que les gens qui ont été montés, ils ont été supportés facilement. Mm. Et par leur nature, ceux qui ont été salés, ils ont été Couleur noire, c'est un peu difficile. Et bébé. Je m'étais posé aussi la question pourquoi mm. blanche la couleur blanche parce que ma type, cest ma ouais, comme la couleur blanche. Soit ouais. aussi facilement et mon anaka. Pour me la couleur blanche, il faut en éviter contacter à la couleur ouais. Pamba, pamba. Ouais. Que vous voyez, elle est fille de papa Patrick Kotibi. Est-ce que papa Patrick est allé avoir? Véronique Longo, qui nous a précédés, il y a deux ans. Une fois de plus, nous allons faire le même exercice pour son mari. Nous allons tous nous tenir debout pour rendre hommage à cette femme qui nous voit et voir sa petite Mania s'est mariée aujourd'hui. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Regagnons nos places Tant que madame Magna Zaligovanda pour mettre des ma beaucoup de d'élos, s'il vous plaît Oui C'est ce qui savoir faire la ma Bamboubine a eu une très belle bien musique. Pendant que Bamboubine, Bamboubine a enregistré, Bamboubine La base à appeler nommément en groupe ou en couple pour faire ça la remise des cadeaux. Mais avant cela, je vais revoir une pluie torrentielle de billets de banque. Tout à l'heure vous les métallistes ont allez vos billes, vous vous êtes remis de ça un moula, y a un mou, mou. Les dollars du bord vont passer, les francs congolais vont passer. Patron Bogos, à Achou, Yasonia sonia Yoka Eva Lamouta M. Soregi, ingénieur Mastora, et sa Rosine la Bola, maman, Roselle, vie et parvie, clé à Wanda Love. Les parisiens, les conseillers Arsène Kiriza RZ Chinois Noir, Ziti Bantu Louyemba Ape t'appelez, Et si la la baguette, la la la manger my baby baby Naza na posant ya collier, nourriture préférée, nazo ya mon amour. Ya collier, ya collier, ya collier, Architecte j'ai Olivier t'as monné le fou mon abatou. Sous-titrage Société canada Colia, n'aurais-tu préféré Nanzo? On Canada. Okay. Parisien, les conseils à oui. Sainte-Guérisse, Chinois Noir, qui Yemba en et la pas Nana posa ya colia nourriture préférée. Nanzo ya mon amour. Vie, oui, oui, oui. Architecte j'ai Tanfia. Olivier t'as monné le fou Tu veux pas On va pas venir dans Donald à présent, les journaliste, la presse en ligne, ainsi que Éguilie Bika. Éguilie Bika, ok, ok. Okay. Don't go, don't go, don't go, don't go, don't Maintenant. Et libérez l'espace pour les amis. Ne brisez pas les barrières. Ne vous accaparez pas de nos barrières. Libérez l'espace pour la famille libanaise. La famille libanaise remonte à l'arbre. Les amis d'enfance, plus la place à lune, plaît, faites s'il vous vite nos amis Nous derrière le temps. <rires> la presse Aline, merci beaucoup pour vos cadeaux Grands merci pour la présence et surtout pour l'ambiance et le forte vous mettez ici à présent juste après la famille du motard nous allons invité les vrais vrais de manuka à présent nous invitons la famille du motard madame canada Bombe, oui, tu bombe, Shell TV. TV, nayo, TV, nanga, TV, na Basabona caca. Moi, maman, au moins ma copine, nous sommes en Georges. À Junior. Ni nié, bombezait TV, na bombezait TV. Où donc tu as la bactérie, où donc tu as la bactérite, où donc tu as la bénison. Quand tu as un peu passé une na meri na ni soi y prend un zogne n'ego savonni. Na bombezait TV. Na ongana ybisi yo, ybisi masive ma, basha na na savonet.